Dans la plupart des entreprises, la fonction Learning and Development est, comme de nombreuses autres, en pleine transformation. Les responsables Learning and Development font face à trois challenges. D'abord, se positionner comme business partner des directions générales et opérationnelles pour contribuer à la performance et à la compétitivité de l'entreprise. Ils doivent aussi devenir de vrais accélérateurs de transformation en accompagnant efficacement les équipes dans un contexte de forte mutation. Et enfin, pour insuffler une culture de l'apprentissage et de l'adaptation permanente, ils doivent innover et développer des solutions comme par exemple le micro-learning, la formation en situation de travail ou les communautés apprenantes. Concrètement, la fonction L&D doit avant tout repenser son organisation, son approche, mais aussi son offre pour qu'elle soit plus rationalisée, lisible, pertinente et attractive. Le défi, c'est de proposer une meilleure expérience apprenant, efficace et économiquement optimisée pour contribuer à la performance de l'entreprise. Segos est partenaire des professionnels de la formation et du L&D depuis près d'un siècle. Nous sommes donc naturellement à vos côtés pour réussir et accélérer vos transformations.